Beaucoup, il y a tellement d'énergie dans cette salle. En, en vrai, vraiment, profondément, je, je suis très, très optimiste. Et je pense que je mourrais en étant très optimiste. Je pense que il y a qu'il y a beaucoup de gens qui, qui essayent de changer le monde d'une manière beaucoup, très positive, mais je sais que c'est très, très difficile. Là, c'est un de mes amis à Buenos Aires qui organisait alphabétiquement à peu près 18 000 euh, cartes euh, pour euh, un parti politique. Donc là, c'est un travail absolument titanesque. Nous, en tant que Parti politique, on ne reçoit aucun financement. Et, et notre idée, c'est vraiment de, de créer une organisation vraiment de, de base en haut qui soit prise au sérieux par nos gouvernements. On a commencé par euh, obtenir des, des autorisations. On a dû, bien sûr, euh, débattre et convaincre. Euh, Pardon, pardon sur les slides. Euh, donc là, c'est DiEM25, DiEM25, qui est un mouvement politique. Leur objectif, c'est de, de créer une nouvelle démocratie en Europe. Démocratie en ils, Europe. Veulent vraiment, euh, ils veulent vraiment s'accroître de manière très décentralisée. Ils veulent créer des groupes locaux dans des villes euh, en Europe avec leur, leur propre budget qui vont euh, créer des événements, de faire des projets pour atteindre leur propre mission. Et pour créer ça, euh, ils doivent avoir des entités légales euh, en Europe, dans l'Europe entière. Un autre exemple, là, c'est POC 21. Probablement beaucoup d'entre vous connaissent euh, euh, ce projet euh, sur les discussions climatiques euh, qui a eu lieu euh, l'année dernière, avec euh, des dizaines de, de, de personnes qui se sont rassemblées pour euh, réfléchir à ces questions euh, environnementales. L'idée, c'était vraiment de d'inciter euh, les gens à soutenir leur communauté, à soutenir leur projet. Donc, ils ont, euh, c'était des, des des hackers à POC21. Donc, vraiment, ils ont. Ils ont pu euh, euh, faire des, des, des, du marketing assez facilement, créer des pages Internet, etc. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, ils auraient besoin de plus de ça et de, de fonds notamment, d'argent. Il n'y avait pas d'entité derrière eux. Donc c'était vraiment un, un défi. Ils, ils ont vraiment réussi au final à se rassembler, toutes ces personnes très énergiques et qui se sont euh, rassemblées pour réfléchir à des questions euh, immensément importantes. Donc, Hacking, vraiment, c'est... c'est c'est intéressant, mais vraiment... Euh, décider... Euh, qui va être euh, le directeur euh, d'un groupe de personnes qui font des choses incroyables entre eux, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, ça bloque beaucoup d'initiatives incroyables et ça empêche énormément d'initiatives de prospérer. Là, ça nous pose vraiment une question à notre génération. Comment est-ce qu'on on, s'organise de manière de base en haut ou de manière horizontale, euh, de changer un peu notre mode d'organisation Ça a à voir aussi avec euh, qui on est et comment est-ce qu'on communique les uns avec les autres mais, par exemple, une organisation très hiérarchique est beaucoup plus inefficace. Il y a beaucoup d'exemples de, où on doit se poser la question euh, des, des entités légales, comment est-ce qu'on va gérer les impôts, les taxes euh, dans une organisation. Et donc on pense déjà au coût avant euh, même d'avoir commencé les projets. On, on doit se poser la question qui va gérer le coût compte bancaire qui va gérer les fonds. Et moi, je pense que vous êtes tous confrontés à ce genre de questions. Dans tout mouvement politique, dans tout mouvement social, dans toute initiative, tout le monde se pose ce genre de questions parce que c'est vraiment des questions basiques. Et ça, c'est dû au, au système actuel qui a vraiment été dessiné pour une compétition entre les entités, entre les organisations. Nos communautés, nos collectifs, euh, finalement, se retrouvent à la marge euh, du système parce qu'on euh, qu n'a pas toujours les clés pour, euh, pour intégrer et pour, pour intégrer le système, et puis parce qu'on ne veut pas, tout simplement. Et ça, ça nous arrête beaucoup, ça arrête beaucoup euh, de projets et ça nous empêche d'atteindre, d'avoir l'impact que l'on veut. Internet, par exemple, c'est incroyable et ça, ça a été super pour rassembler les gens, ça nous permet de communiquer comme jamais on l'a fait et ça nous permet de, de designer des nouvelles idées, etc. Mais quand on essaye d'aller au-delà de ça et de construire euh, euh, une façon durable euh, un certain nombre de projets, on doit se confronter à des, des juristes et, et des comptables, etc. J'ai rien contre les juristes et les comptables, mais c est, c est, pour moi, c'est là où on devrait se concentrer. Avoir une entité légale par, par groupe, par organisation, c'est vraiment absurde pour moi. On doit euh, réussir à définir un nouveau système, un, nouveau, un nouveau mécanisme qui va nous permettre, nous, organisations collectives, d'opérer. Et ça, on, on, on l'a appelé, nous, Open Collective. Open Collective, c'est... Euh, un système, un mécanisme, qui permet aux organisations de, de travailler en transparence absolue. Toutes les, tout, beaucoup de collectifs, euh, beaucoup d'organisations, en réalité, euh, se co sont confrontées avec les, avec les mêmes problèmes et doivent toujours commencer de zéro. Et on ne partage pas les choses entre organisations, entre collectifs. On, on, pourrait, on a pensé que il fallait inventer quelque chose pour euh, permettre aux collectifs, aux organisations de ne pas recommencer de zéro à chaque fois et de décentraliser euh, le mécanisme de l'argent, par exemple, euh, dans une organisation, dans un collectif. On s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut euh, créer une organisation sans avoir euh, de problèmes de, de financement, de budget et les barrières que l'on rencontre euh, généralement. Open Collective, c'est donc une plateforme open source pour un financement transparent. En réalité, ça permet euh, aux collectifs par exemple des mouvements sociaux, euh, des communautés sociales, euh, des, des nouveaux mouvements politiques, ça leur permet de recevoir des financements et d'être complètement transparents sur la manière dont c'est fait et de ne pas avoir besoin d'une entité légale. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on partage par exemple, les activités telles que euh, la, la recherche de fonds ou la comptabilité, on le partage, on le met euh, entre toutes les communautés qui veulent. Et on le fait de manière... Tout le monde, en fait, peut voir d'où vient l'argent, où est-ce que l'argent la, va, euh, comment est-ce qu'on... On reçoit de l'argent, etc. Et l'idée, c'est d'être vraiment très transparent sans avoir besoin d'une bureaucratie absolument incroyable et lourde pour, pour que les collectifs avancent. C'est ce qui permet à des organisations euh, euh, de, de, de virtualiser, de rendre virtuel leur, euh, leur comptabilité, par exemple, leur recherche de fonds, leur financement. Tous ces mécanismes de financement, par exemple, ou des mécanismes de, euh, de comptabilité, en fait, tout ça est regroupé, c'est virtualisé, c'est rendu virtuel, et donc ça permet aux organisations aux collectives de se concentrer sur leur mission. On peut penser à, à ce mécanisme comme un, comme un browser Internet. En fait, ça enlève la complexité, la friction de des anciens systèmes. Euh, auquel on est confronté euh, tous les jours, et ça permet, en fait, de se concentrer vraiment sur l'émission euh, auxquelles on veut euh, le mettre de l'énergie. Et si on prend l'exemple des, des villes, par exemple, les villes, c'est un open collective euh, de base. En fait, ce sont des personnes qui, vivent, euh, qui partagent un espace commun. Nous, en tant que citoyens, on peut contribuer et on peut avoir un impact sur nos vies quotidiennes. Il y a, la ville est un espace absolument fabuleux pour créer un open collectif. Si on pense la ville comme, euh, des, comme un chapitre, on peut se dire que les villes peuvent, en fait, euh, mutualiser leurs ressources. Elles peuvent partager leurs euh, leur ressources. Elles peuvent partager leurs espaces. Et donc il peut y avoir une euh, mutualisation des initiatives entre plusieurs villes dans le monde. Une ville, c'est une infrastructure euh, commune sur laquelle on crée des collectifs et sur laquelle on contribue et on amène des contributions. On le sait tous ici, mais euh, le changement, en fait, n'arrive pas là où il y aurait besoin d'avoir du changement immédiat. Et je pense qu'on le sait tous, malgré les centaines et les millions d'initiatives citoyennes partout dans le monde. Le problème, c'est que toutes ces initiatives travaillent séparément et elles travaillent dans leurs propres silos. Donc, notre, notre, vraiment, notre capacité à avoir un impact est très réduite et il, il doit il avoir une meilleure façon de, de gérer ça. Et Open Collective, c'est une des façons. Brussels Together, this par exemple avec euh, ce qu'on voit à l'heure actuelle. Euh, Brussels Together, qui a été créé en septembre dernier, euh, a l'objectif de transformer Bruxelles et de le transformer en une plateforme ouverte en permettant aux citoyens de euh, contribuer à leur ville. Bruxelles Together permet à des, à des initiatives citoyennes de faire partie du même réseau. Donc ils peuvent, elles peuvent commencer à euh, lever des fonds euh, de manière très transparente. Elles peuvent euh, créer une, une association très rapidement, recevoir des fonds de manière très transparente sans avoir besoin de passer par la bureaucratie euh, et le, le, le, le, le poids de passer par des entités légales. La création d'une association, par exemple, qui prend énormément de temps. Donc l'idée, c'est de mutualiser les coûts, c'est de partager ensemble, Plusieurs euh, initiatives citoyennes et ce que l'on voit, c'est que euh, like, okay, ça ça marche this, this très très bien. Really Il y a well. On, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on on peut que répartir les ressources différemment, lawyer, de manière encore plus efficace. On, on peut, un peut un voir, comme tout est transparent, on peut on voir peut où est-ce qu'il y a trop de aussi ressources, aussi où est-ce qu'il n'y en a pas assez. Donc euh, ce réseau a toutes ces ressources bureaucratiques, toutes ces ressources législatives, etc., qui sont mutualisées. Donc, donc ça permet d'avancer beaucoup plus vite. De la même manière que Bruxelles Together permet à des initiatives citoyennes de Bruxelles de prospérer, um, un, un réseau de villes européennes pourrait tout à fait euh, prospérer exact, exactement de la même manière. Et un réseau d'initiatives de villes euh, dans le monde entier pourrait euh, s'attaquer aux problèmes de l'environnement, par exemple, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc les associations de, de la génération euh, Internet sont sont basés sur la transparence, l'absence de hiérarchie et le partage. Et c'est sur cette base que l'on doit construire des organisations durables, des structures durables qui vont permettre à, à, à des organisations d'avoir de, un impact au niveau mondial. Donc, bien sûr, c'est une expérience, c'est une expérimentation. On ne sait pas vraiment comment tout cela va finir, mais c'est vraiment ce qu'on veut explorer à l'heure actuelle. Et je suis certaine d'une seule chose, c'est que la seule façon de bouger les lignes, de bouger les frontières, c'est de construire un nouveau modèle et qui remplacera le modèle actuel qui est ancien, qui est vieux, qui est trop lourd. Et je l'ai appris moi-même, If you can't beat them. Et you know, j'ai appris moi-même que right? si on ne peut That's pas les battre, okay, il faut do, faire abstraction de ces modèles anciens. Merci beaucoup.